Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sophie qui va t'expliquer comment depuis un petit peu plus de deux ans, elle a pu créer sa vie. Sophie, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là, ça fait, ça fait vraiment plaisir. Euh, donc, euh, j'ai envie de repartir depuis le moment où on s'est vu pour la première fois. Si je me rappelle bien, c'était en janvier 2019, c'était l'hiver, il faisait encore froid à ce moment-là, on a encore froid. des vrais oui. hivers, froid et, et humide. Et janvier 2019, tu viens pour la première fois à une méditation guidée que je propose à Belfort. Exactement euh, C'est une amie qui m'a parlé de ces de méditations et qui m'a proposé qu'on aille tester ça parce que ni l'une ni l'autre on connaissait. Et euh, j'ai découvert qu'en fait c'était très facile <rire> de rentrer en méditation pour ceux qui ne connaissent pas parce que moi j'étais complètement novice à l'époque. Euh, et je suis revenue plusieurs fois, <rire> souvent, presque à, presque à toutes. J'ai découvert vraiment un, un, un cocon euh, avec toutes tes belles énergies et les belles énergies du groupe à chaque fois qu'on partageait. Et un cocon est vraiment un moment pour moi et pour me recentrer sur moi. Et ça m'a fait un bien fou. Mmh, super. Alors tu donc tu te mets à la méditation, mais pas que. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais d'autre Exactement, donc en janvier, je t'ai découverte avec tes méditations et puis j'ai découvert aussi que tu proposais des formations de Reiki euh, et je m'y suis intéressée, je suis venue à une de tes soirées où tu expliquais euh, ce qu'était le Reiki et je me suis inscrite pour passer euh, donc la, la formation de mon, de mon premier degré de Reiki en mai 2019, quelques mois plus tard. Alors le Reiki, tout le monde connaît ou presque, c'est souvent défini comme une technique de soins énergétique par imposition des mains. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Le Reiki, c'est une voie spirituelle et ça va aller toucher des énergies liées au corps physique, au corps émotionnel et au corps spirituel. Est-ce que tu veux dire ce que ça a fait pour toi, cette formation au premier degré de Reiki ah, bah, cette formation euh, en premier degré de Reiki, euh, ça a été euh, une grande découverte, un moment très, très fort aussi. Euh, de, de découvrir déjà qu'on avait cette chose-là, de pouvoir euh, bah, donner de l'énergie euh, par nos mains, alors que d'habitude, on pense souvent que bah, c'est des personnes qui ont des dons, etc. Mais voir que c'est aussi accessible, en fait, ça m'a vraiment surprise. Et depuis, je l'utilise extrêmement souvent euh, dans ma vie de tous les jours parce que ce qui est super pratique, <rire> c'est qu'il suffit juste d'avoir ses mains et en général, on les a toujours avec soi. <rire> Donc... En tout cas, quand on les a plus avec soi, ça commence à aller pas très bien. Et oui, tu as, voilà. as raison de, de le dire. C'est vrai que j'oublie de le dire tellement ça me paraît évident, mais le Reiki, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de don ou de talents particuliers pour se, pour se former au Reiki. Donc, euh... <rire> comment je suis désolée pour mon chat ouais, Laisse-le venir, c'est qu'il a envie d'un peu de Reiki Bienvenue à ton chat, pas de soucis <rire> euh, Donc, qu'est-ce qui se passe après ton, ton premier degré de Reiki Donc, tu, tu le fais quand ton premier degré Je ne me je en rappelle plus. Je, mon premier degré de Reiki, je le fais en mai 2019. Donc, mm -hmm. euh, à l'époque, c'était en présentiel sur un week-end. C'était quelque chose de très, euh, de très fort et de très intense, mais dans le, dans le bon sens, vraiment une grosse euh, découverte de de, de possibilités j'appellerais ça comme ça mmh. euh, qu'on peut réutiliser après euh, et sans euh, enfin voilà euh, en abondance et euh, après ça j'étais dans un, un travail qui me qui alors que j'adorais, mais j'avais quelques difficultés avec mon avec mon chef et puis j'étais aussi sur un sur un euh, un, un, un, un remplacement pardon de d'arrêt longue maladie et la personne est revenue quelques mois plus tard donc moi on m'a euh, remercié. Euh, il faut savoir que je travaille dans la communication. La communication c'est un un domaine quand même très très bouché parce qu'il y a énormément de candidats pour très peu d'offres et en général quelqu'un qui trouve un CDI ou une bonne offre, elle s'y accroche. Euh, donc je, en, en septembre, je me retrouve au chômage, euh, puis je, je me mets à rechercher un emploi. J'ai vécu aussi une période un petit peu euh, euh, compliquée, quelques petits soucis de santé et, euh, et je me rappelle très bien... Euh, d'une fois où j'ai dû prendre un médicament et euh, et j'étais pas très bien. Euh, j'avais beaucoup de nausées, euh, j'avais mal à la tête, euh, j'avais chaud, j'avais froid. Et en fait, quand j'ai regardé la liste des effets secondaires, je les avais clairement tous. Donc, euh, je t'ai envoyé un petit message pour euh, te demander un renfort de Reiki. Et je me rappelle, j'étais encore au bureau et là, euh, j'ai senti... Euh, tu m'avais pas encore envoyé le SMS que c'était fait, que je sentais déjà une vague de, de bien-être et de chaleur m'envelopper et puis tous les effets secondaires qui se sont coupés. Et ça, c'est enfin ça restera dans ma mémoire tellement je me suis dit « mais c'est quand même très très puissant ». Alors je me rappelle effectivement t'avoir envoyé du Reiki à distance à ce moment-là, mais oui. je me rappelais pas que ça t'avait fait autant de bien, donc... Euh... Je suis super heureuse que ça a été fait autant de bien. Et c'est vrai qu'une des possibilités avec le Reiki, c'est qu'on peut aussi le faire à distance. Et euh, effectivement, c'est pratique, surtout. Oui. Euh, depuis, on, on a découvert ça grâce à notre amie euh, qui nous met un peu le bazar dans notre vie. Là, le truc qui vient d'un marché euh, chinois, et puis, euh, avec une chauve-souris ou une autre, un autre bestiole, je ne sais pas quoi. Enfin Bref, le truc qui met le bazar dans notre vie. Alors, donc, tu, tu, tu, tu expérimentes les effets du, du Reiki à distance, et puis là-dessus, justement, il y a le virus qui arrive dans notre vie, euh, un petit peu plus tard, et euh, le, le confinement de, de mars, le, le premier confinement qu'on qu a vécu. Et là, je me rappelle qu'on a pas mal échangé, que tu avais beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, que tu étais très confinée. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment c'était pour toi, à ce moment-là Bien sûr, bien sûr. Ben, je pense qu'on a tous été euh, sidérés et moi la première vraiment de se dire euh, c'est quelque chose de très exceptionnel qui nous arrive et qu'est-ce qui nous tombe sur le coin de la figure. Euh, et, euh, et moi j'ai qui dort d'habitude très très bien, j'ai commencé à découvrir ce qu'étaient les insomnies. <rire> lors de ce, de ce premier confinement. Et même si j'ai toujours été un petit peu anxieuse, euh, j'ai commencé à, à avoir des montées d'anxiété et à, un niveau d'anxiété, on va dire, un peu plus important que dans ma vie euh, que j'avais avant, euh, avant tout ça. Euh, et ce qui me faisait énormément de bien, c'était qu'on se retrouve en méditation euh, sur Zoom, en méditation guidée sur Zoom, en groupe, pour tous se redonner des nouvelles, garder le contact. Et puis ces méditations euh, ben, étaient incroyables parce qu'on était confinés, mais toi tu nous aidais à sortir et à aller se promener au bord de la mer ou en pleine montagne dans la nature, ouais. et ça, ça n'avait pas de prix. <rire> C'est vrai, oui. Et moi j'étais confinée aussi avec une entorse de la cheville, et pourtant on partait en forêt au bord Exactement. de la plage en méditation, etc. Oui. C'est vrai. Mais tu vois, tu me rappelles des choses que j'avais oubliées. Alors, pendant ce premier confinement, moi, je mets en place pour la première fois une formation différente que j'ai appelée « La Voix de Demain ». Peut-être dire un mot sur « La Voix de Demain » puisque tu, tu l'as suivie. « La Voix oui. de Demain », c'est une formation très originale qui est un mix... Euh, où j'ai pris le meilleur de ce que j'ai appris euh, depuis que j'ai mis le pied euh, dans la spiritualité. Quand j'avais 12 ans, c'est-à-dire de la méditation, des informations sur les... C'est un voyage au long des chakras qui va mêler des sagesses amérindiennes que j'ai ramenées et euh, mes rencontres avec des chamans en forêt ama ama amazonienne. <rire> euh, et puis... Euh, des enseignements sur le tantra, des enseignements sur le féminin, le masculin, sacré, des choses qui viennent de respiration, etc., etc. Mais euh, donc cette, cette formation complètement originale, euh, je te propose qu'on en parle dans une prochaine vidéo si tu si tu veux bien, euh, bien sûr. pas que notre vidéo dure longtemps. Donc, euh, à toi qui nous regarde, si tu veux voir la, la prochaine vidéo et pour être sûr de la recevoir, je te mets un lien juste en dessous pour que tu puisses t'inscrire à, à la newsletter. Tu recevras en même temps des conseils pour une spiritualité joyeuse, pratique et sans chichi. Et si tu veux plus d'informations sur les méditations que je propose toujours sur Zoom, hein, deux fois par mois, et les formations Reiki, je trouve tout ça juste en dessous de cette vidéo. Bonne journée à toi et à bientôt. Ciao